Définir son sujet de recherche Dans le cadre de vos travaux, votre professeur vous a donné un sujet à traiter. Ce travail doit s'appuyer sur des documents pertinents qui font autorité et que vous devez citer correctement. Dans cette capsule, vous apprendrez comment traduire votre sujet de recherche en mots-clés pour chercher des documents de qualité dans les outils de recherche en bibliothèque et dans les bases de données qui font autorité dans votre discipline. La première étape consiste à découper son sujet en grands concepts ou grands thèmes de recherche qui seront ensuite utilisés dans les outils de recherche. Par exemple, dans le sujet « L'influence du film Le candidat Manchu sur le cinéma de la conspiration » aux États-Unis, nous pouvons identifier trois grands concepts ou éléments importants. Le titre du film, Le candidat Manchu, ou en anglais The Manchurian Candidate. Le cinéma de la conspiration, ou peut-être tout simplement le mot « conspiration », et enfin, les États-Unis, qui peut être vu comme un concept implicite puisque le film traité est déjà américain. Dans ce sujet, le mot « influence » est également un concept implicite. C'est-à-dire que les mots comme « influence »,« impact »,« effet » ou « conséquence » ne voudront pas dire grand-chose une fois que vous lancerez votre recherche dans une base de données. La deuxième étape de la définition du sujet consiste à décliner chacun de ces grands concepts dans le plus grand nombre de termes pertinents ou mots-clés des synonymes, mais aussi des termes proches, des termes associés et, dans certains cas, des termes opposés. Si je ne me contente que du mot « conspiration » dans ma recherche, je passe peut-être à côté de documents qui utilisent d'autres termes comme « paranoïa »,« machination » ou « méfiance ». Détail très important. La majorité des outils de recherche que vous utiliserez ont un contenu en anglais, même dans les cas où leur interface de recherche est en français. N'oubliez donc pas de traduire vos mots-clés dans leur équivalent en anglais en utilisant des dictionnaires de traduction, soit papier, soit en ligne. Mais comment faire pour récolter facilement des synonymes, des termes proches ou des termes reliés? Tout d'abord, vous pouvez utiliser des dictionnaires, des encyclopédies, des thésaurus qui soient généralistes ou spécialisés dans votre domaine. Consultez aussi des ouvrages de base dans votre discipline, qui sont par exemple indiqués dans vos plans de cours. Enfin, lorsque vous faites une première recherche, repérez dans les notices trouvées quels sont les mots-clés pertinents qui vous auraient échappé. Vous les trouverez dans les titres, les résumés et les champs-sujets. Pour trouver des termes pertinents, il peut s'avérer fort utile de consulter également Wikipédia, une source d'information dont on doit constamment évaluer la qualité de l'information, mais qui reste néanmoins très riche en mots-clés à utiliser dans les différents outils de recherche. Par exemple, ici, dans cet article qui nécessite des vérifications sur le plan des sources fiables, on pourra quand même utiliser les termes « deceptions »,« rumors »,« lies »,« propaganda » counter-propaganda et leurs équivalents en français. On pourra aussi consulter, dans le bas de l'article Wikipédia, la section des références pour peut-être trouver des ouvrages qui abordent notre sujet et y puiser des mots-clés, voire même utiliser ces références dans le cadre de ses travaux, s'il s'agit d'une source d'information fiable, comme un livre d'une presse universitaire ou un article scientifique évalué par les pairs, par exemple. Attention! Si votre sujet est trop spécifique, il se peut que vous ayez beaucoup de difficultés à trouver des documents pertinents dans les bases de données et dans les différents outils de recherche. Par exemple, dans le sujet, l'influence de la réception des bandes dessinées sud-coréennes, aussi appelées manois, dans la plateforme de diffusion Webtoon et dans l'adaptation et la réception de ces contenus pour la télévision en Corée du Sud et en Occident, on compte pas moins de huit concepts. Dans les outils de recherche bibliographique, ce sujet est beaucoup trop précis. Il vous faudra donc reformuler une recherche qui élargisse vos concepts ou qui utilise moins de concepts différents. Par exemple, dans ce cas-ci, l'adaptation des manois pour la télévision en Corée du Sud. Enfin, pour mieux contextualiser les documents trouvés et les idées exprimées, n'oubliez pas de chercher aussi quelles sont les principales institutions concernées par votre étude, les principaux courants de pensée, les principaux chercheurs ou créateurs sur ce sujet. Vous avez maintenant les éléments qui vous permettront de bien définir votre sujet de recherche pour le chercher efficacement dans les outils de recherche et les bases de données.